Bonjour Ariane. Bonjour Amit. Alors, ravi de vous retrouver. Je rappelle simplement à, aux personnes qui nous regardent que vous êtes la responsable de la planification financière et patrimoniale de la Banque de Groove Petercam. Alors aujourd'hui, avec vous, on va parler de souvenirs de famille. C'est vrai que la manière dont je, je présente les choses, a l'impression qu'on va parler d'albums de famille, de grands-parents, d'aïeux. En fait, pas tout à fait. C'est-à-dire que ce dont on se rencontre euh, aujourd'hui, c'est qu'on euh, ne documente pas assez un certain nombre de faits ou d'événements importants dans, dans la vie de de nos parents, grands-parents, euh, l'achat peut-être d'une maison, euh, euh, d'une résidence secondaire, euh, la vente d'une société, yxn, etc. Pourquoi est-ce si important de garder des documents relatifs à ces périodes qui sont souvent éloignées dans notre tête C'est une très bonne question. Euh, en fait, la manière dont on a acquis des biens et quand, la manière dont on a constitué son patrimoine a une influence directe sur euh, euh, la succession et donc sur les droits de succession. Si euh, j'ai reçu euh, un bien de mes parents, quel que soit mon régime patrimonial, il va rester propre, euh, à l'inverse si je l'ai acheté, et que je suis mariée en régime de communauté, il sera commun. Et donc, euh, constituer et garder les preuves de l'acquisition des biens et de leur vente, les actes de donation, les, les déclarations de succession ou fait à des héritages, euh, les actes notariés d'achat et autres sont essentiels pour euh, la, la planification. Quelque part, c'est le premier acte d'organisation de sa succession. Et du coup, ça permet, euh, le moment venu, à des héritiers qui sont déjà fort affectés, de ne pas avoir en plus la charge administrative d'aller rechercher des documents, de ne pas trouver, de ne pas savoir ce qu'ils doivent faire. Et donc, ça permet euh, d'apaiser c'est par rapport au fisc, pour ne pas par avoir drogue, par exemple. Par rapport au fisc, mais aussi par rapport à euh, une dévolution euh, civile, tout simplement. Est-ce qu'un bien appartient aux deux époux ou est-ce qu'il appartient uniquement euh, à l'un Et donc, ça va avoir des conséquences sur les droits du conjoint survivant. Et aussi par rapport aux enfants. Si on a acheté une maison euh, en, en achat scindé, comme on dit, donc les parents ont donné de l'argent aux enfants pour qu'ils achètent la nue propriété, cette nue propriété appartient déjà euh, aux enfants. Oui. Et donc, ça a des conséquences directes sur qui va recevoir quoi euh, au moment d'essai. Et puis, on a euh, un, une législation anti-blanchiment, chaque année de plus en plus importante, qui est européenne et qui renforce considérablement l'obligation euh, des professionnels que sont les notaires, les avocats. Les banques et toutes les banques. Toutes les banques, qu'elles soient privées ou commerciales. Privées commerciales. Okay. Et comme je dis, c'est une législation européenne, donc c'est aussi dans tous les, les, les y États membres. Il n'y a pas moyen d'y échapper, c'est pas national. Il n'y a pas moyen d'y échapper. Et maintenant aussi euh, au marché de l'art. Et ça, ça ne va pas non plus être... Euh, simple par rapport à, à ce secteur où, voilà, il y a énormément d'œuvres d'art qu'on a reçues, mais on n'a pas de documents ou de traces avoir reçues de l'artiste directement, de parents. Dans le cas de succession, on a déclaré les assurances euh, des, des œuvres d'art et puis euh, les enfants, les petits-enfants sont venus prendre ce que chacun les intéressait, mais voilà, il n'y a pas de traces de cela et ça peut poser énormément de difficultés. Alors, on a très bien compris l'importance de garder les documents. Grâce à vous, on va faire très attention. Maintenant, quels sont les documents que je dois garder si je suis concerné, sachant qu'il peut y avoir des centaines, des dizaines, je ne peux pas tout garder non plus. Non, trop d'informations tue l'information. Exactement. Euh, donc, c'est tous les, les documents qui permettent euh, de prouver l'acquisition, la vente euh, du bien lui-même en Belgique et à l'étranger et des revenus ainsi que la preuve de leur juste imposition euh, en Belgique ou à l'étranger. Et donc, par exemple, typiquement, des déclarations fiscales, euh, des actes d'achat, de vente euh, et, et, et de, de donation. Aussi, tous les documents sous sein privé, euh, je rédige un testament, euh, je fais une donation euh, bancaire et je fais un pacte adjoint, tous ces documents-là doivent être euh, conservés. Euh, et, et par exemple aussi par, un tableau, un bordereau d'achat, euh, voilà tout document qui peut tout, attester toutes les preuves qui peuvent attester oui. effectivement la possession de tel ou tel tel, tel bien. Oui. Ça j'ai bien compris maintenant. Où faut-il les garder Chez moi, à mon domicile, au bureau, chez vous, à la banque Alors là aussi, euh, les années passent et, et les choses évoluent. Euh, on aurait eu cette même discussion il y a cinq ans, voire même il y a dix ans. Je vous aurais dit il ben, n'y a qu'un seul moyen, c'est le papier, le bon vieux classeur, où on met bien, euh, peut-être avec une bonne table des matières, euh, tous les documents écrits. Euh, mais aujourd'hui, les documents sont de plus en plus digitaux. D'ailleurs, leur source est aussi digitale sur MyMeFin, sur MyPension. On va retrouver énormément euh, d'informations. Ça, ce sont des coffres forts virtuels, c'est ça Alors là, ce pas exactement des coffres forts, mais en tous les cas, c'est des, des outils euh, informatiques euh, euh, fédéraux, administratifs qui, qui permettent de ret retrouver les informations et de les conserver. Et puis, effectivement, le fameux coffre fort digital qu'on retrouve euh, maintenant dans plusieurs institutions, tant bancaires, mais aussi le notariat qui a mis ISMI, euh, mis euh, en place et qui permet en fait à tout un chacun de constituer une bibliothèque virtuelle en reclassant <coughs> pardon, tous ces documents, euh, mais par contre là, essentiel, par exemple dans testament ou à un endroit où les héritiers le savent, de dire où cela se trouve, euh, sur quel serveur et le mot de passe Puisque sinon, à défaut de ça, les héritiers ne retrouveront jamais rien et n'auront jamais accès et ça peut faire des gros dégâts. Alors Ariane, en conclusion, en quelques secondes, garder ses documents, c'est quoi C'est valoriser son patrimoine C'est tout simplement ça. Garder ses documents, c'est pouvoir en faire état et du coup, euh, euh, le valoriser ou à l'inverse, euh, le dévaloriser. Et donc aujourd'hui, on peut dire que bien documenter de, son patrimoine, ça vaut de l'or. Merci Ariane, on peut dire il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Merci Amit.